La cuisine chinoise a à la fois cette déclinaison savante qui est la gastronomie et cette déclinaison plus populaire que tout le monde partage qui est à la fois euh, le repas qu'on partage en, entre amis, et puis ce qu'on peut découvrir en Chine, euh, pour ceux qui ont l'occasion d'y aller, c'est toute cette euh, cuisine de rue euh, qui nous enchante, euh, qui nous enchante par, par ses couleurs, par ses saveurs évidemment, mais ses odeurs, ses actions, ses gestes aussi qu'on qu peut observer, qu qui sont toujours très frappants. Euh, voilà, les personnes qui tirent les nouilles, euh, qui coupent euh, bon, et qui font ça euh, quasiment dans la rue, c'est vrai que ça, euh, ça fait toute une ambiance. Je crois que justement dans la, dans la semaine chinoise, on réussit à à la fois aborder euh, l'aspect le plus populaire, euh, le, plus, le, plus, le plus matériel, le plus évident, qui est la dégustation. Et la cuisine chinoise, c'est aussi avant tout, euh, la cuisine, comme, comme toute cuisine, c'est avant tout une affaire de, de goût. Il faut, il faut goûter, il faut essayer, et puis on, on découvre ce que c'est. Et je crois que c'est aussi une bonne chose que d'avoir euh, Georges London qui va venir présenter lors d'une conférence euh, le 15 février à la Maison internationale, la gastronomie chinoise telle que lui, après 40 ans euh, passés à étudier, interroger, euh, compiler euh, toutes les informations disponibles sur cette très très vaste gastronomie, c'est un très grand pays, donc il y a beaucoup de diversité, et qui réussit lui à essayer d'en tirer la substantifique moelle, les grands principes, pour la faire partager au public français, et ça sera, et il, a, il a publié. Un livre euh, qui a été reconnu comme un des meilleurs livres de cuisine étrangère euh, lors d'une euh, récente manifestation. 那么鸡是什么意思呢? 鸡就是吉祥, 呃, <笑>